Asseyez-vous tranquillement et portez l'attention sur votre respiration. Suivez le flux de l'air et vous faites une respiration complète, basse, moyenne et haute. À l'expiration, le ventre se creuse, les côtes se resserrent. La poitrine s'affaisse. A l'inspiration, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Avec le pouce droit, vous fermez la narine droite et vous respirez uniquement par la narine gauche. Toujours une respiration complète, basse, moyenne et haute. On ouvre la narine droite et avec l'annulaire et l'auriculaire de la main droite, on vient fermer la narine gauche. On respire uniquement par la narine droite. Toujours une respiration complète, basse, moyenne et haute. À l'expire, le ventre se creuse, les côtes se resserrent et la poitrine s'affaisse. À l'inspire, le ventre reprend sa place, les côtes s'écartent et la poitrine se soulève. Prochaine inspiration, narine droite. On ferme la narine droite, on ouvre la narine gauche et on expire par la narine gauche. On inspire, narine gauche. On referme avec l'annulaire et l'auriculaire la narine gauche. On ouvre la narine droite et on expire par la narine droite. On inspire, narine droite. On referme avec le pouce la narine droite, on ouvre la narine gauche, et on expire par la narine gauche. Inspire à gauche, on referme, on ouvre à droite, expire à droite. Inspire à droite, on referme, on ouvre à gauche, expire à gauche. Un sa gauche, on referme. Ex à droite. Un sa droite, on referme, on ouvre à gauche. Ex à gauche. Un sa gauche, on referme, on ouvre à droite. Ex à droite. Un sa droite, on referme à droite, on ouvre à gauche à gauche. Et vous trouvez un rythme, une cadence, sans rien forcer, tout doucement, pour pratiquer cette respiration alternée. Vous finissez par une expiration narine gauche. Vous enlevez la main. Et vous respirez par les deux narines en même temps. Doucement. Tranquillement. Tout doucement, vous laissez la respiration se faire sans intervenir. Et vous sollicitez les bras, les jambes, le buste, la tête, le visage, vous pouvez grimacer un peu. Vous ouvrez doucement les yeux. Et vous pouvez...